Ça va être pas, pas trop long, hein. Alors oui, donc on, on est là aujourd'hui, euh, à nouveau, euh, donc euh, place de la République, comme on était aussi l'autre fois, place Saint-Gervais ou hôtel de ville, pour exiger la libération de tous les prisonniers politiques en Russie, et notamment Navalny, voilà. Il y a encore beaucoup de prisonniers politiques euh, russes, ukrainiens, euh, tatars, et donc Navalny aussi, on veut leur libération, donc on se réunit là, on, on doit continuer à se mobiliser, il faut pas lâcher, il faut pas oublier. Et au-delà de, de, de tout cela, il y a aussi d'autres prisonniers, comme Léonard Pelletier, euh, Georges Ibrahim Abdallah, Julien Assange, voilà, il y a beaucoup, euh, j'ai oublié l'autre, il y a des chi prisonniers euh, chinois, hongkongais, africains... Ali voilà, voilà, il y, y, y, y a plein de prisonniers et de prisonnières politiques partout dans le monde, et c'est une honte, c'est totalement un scandale, c'est inhumain de les maintenir en prison, parce que ce sont des, des gens qui ont lutté pour, pour tous, c'est-à-dire qu'ils ont lutté pour la dignité, et la liberté de leur peuple, et voilà, donc c'est important, donc de toute l'humanité en fait, et de toute vie, de toute créature. Ces gens-là, on a absolument besoin qu'ils soient libres et vite, parce que ce sont nos, nos frères, nos sœurs, voilà, tout ce qu'on a à dire, c'est ça, et liberté, dignité pour tous ceux qui sont réprimés, et qui, et qui, qui ont été réprimés parce que justement, Malheureusement, et scandaleusement, et ils ont été réprimés parce qu'ils luttaient pour leur liberté, pour leur dignité, mais aussi celle pour de, de toute l'humanité tout, des, des peuples partout. Eh bien merci Jean-Baptiste, moi je vais faire un petit plan. Oui merci à toi, aux Mo, d'être là aussi, toujours dans les mobilisations. Merci euh, à ceux et celles qui sont là. Putin wants the Soviet Union back, yeah. want that. yeah. That's why he's in Moldavia. Yeah. He's to, in Ukraine, yeah. and uh, now in Moldavia, he's in Transni, Transnistria. You know Transnistria? <laughs> it's a over there. Over there, you have you know it's like uh, a Tyrant, a Tyrant, yeah, a autocrat. There. Uh -huh. Somebody's there, uh -huh. and this is is from uh, you know Putin. Putin is the king of that. So you care a lot about freedom and justice, Both. right? Yeah. Yeah. What's your first name? Victoria. Victoria. Je m'appelle Nice to meet you. Too. Yeah, okay. I nice, nice to meet you. Too. Too. Yeah, nice to meet you. But I wanted to say something